Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration géométrique très facilement donc pour cela nous allons dans fichier nouveau nous allons réaliser le fond donc pour cela je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés donc je clique je glisse on vérifie en bas qu'on a un fond gris sans contour donc si vous avez un contour plusieurs possibilités soit on appuie sur shift et sur la croix admettons j'ai un contour, Hop, voilà. je clique sur Shift et sur la croix, je supprime mon contour. Le fond gris, on, bah on sélectionne ici un fond gris à 30%, comme ceci. Nous allons placer notre rectangle en X et en Y à 0, donc pour cela je sélectionne l'outil sélectionner et transformer les objets. Donc en X on va mettre 0, en Y 0, longueur 1920, alors c'est des pixels, donc pour cela, je vais choisir pixels, donc 1920 pixels, et en hauteur 1080. On va mettre un petit dégra dégradé radial, pardon. donc on clique là-dessus. On va sélectionner fond, et on clique ici sur dégradé radial. On va sélectionner maintenant ici l'outil Créer, éditer les dégradés. Je vais sélectionner la couleur qui sera donc à l'extérieur en cliquant sur le petit rond ici et je vais mettre un gris à 60 voilà donc ceci étant fait je vais maintenant sélectionner les préférences du document donc c'est shift ctrl D et on va ici redimensionner la page au contenu et on va ajuster la page au dessin ou à la sélection voilà donc ceci étant fait, on va maintenant sélectionner notre outil, créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique, je glisse. Alors je n'ai pas besoin d'avoir un fond, donc pour supprimer le fond, ben je clique ici sur la croix. Par contre je veux un contour, donc je vais dans contour et je clique ici sur le petit carré à plat. Voilà. Euh, je vais mettre ici dans contour un fond blanc, donc plusieurs possibilités. Soit je clique, vous voyez sur le petit rond là, et je le déplace vers le bas ou on peut cliquer ici sur le blanc en appuyant sur SHIFT, vous voyez. Il ne nous reste plus maintenant qu'à aller dans les effets de chemin, donc je vais dans chemin, effet de chemin, je vais pouvoir fermer ces différentes fenêtres, voilà, donc là j'ai mes effets de chemin, je clique sur le petit plus, et je vais sélectionner croquis et je fais add ou ajouter. On va maintenant mettre ces différentes valeurs là à zéro, donc ici 0, 0, 0, voilà, tout ça à 0, fréquence de tremblement 0, euh, et ici, variation de longueur 0. On va augmenter le nombre de lignes de construction, on va passer ça à 120, et on va augmenter l'échelle, on va mettre ça à 300, et longueur maximale 300, voilà. Alors, euh, ta, ta, ta, ta, ta, ta. caractère aléatoire du placement, j'ai oublié de mettre à 0, voilà. Donc ceci étant fait, il nous reste plus qu'à aligner notre forme. Donc on clique là-dessus sur aligner et distribuer les objets par rapport à la page. Donc horizontalement et verticalement. On peut finir en ajoutant un petit dégradé radial sur notre fond, euh, sur notre contour, pardon, en cliquant là-dessus. On va un petit peu modifier notre, notre dégradé radial. Euh, donc on sélectionne l'outil. Créer éditer les dégradés. On va cliquer, vous voyez, sur la ligne ici, pour ajouter en fait un, une petite couleur. Qu'on va mettre en blanc, en cliquant là-dessus. Et on va le déplacer comme ceci. Et voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tout petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.